Je suis Lauriane du blog Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler euh, trois chaînes YouTube que vous devez absolument connaître si vous apprenez l'anglais. Ces chaînes YouTube vont vraiment vous aider à faire décoller votre niveau d'anglais. Euh, peu importe votre niveau, on se retrouve juste après ça. Avant de vous révéler ces trois chaînes YouTube que vous devez absolument connaître si vous apprenez l'anglais, je vous rappelle que vous pouvez acquérir vos fiches pédagogiques d'anglais en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ce sont des fiches pédagogiques qui vous permettront d'atteindre le niveau C1. Elles couvrent du niveau A1 à C1, euh, donc niveau débutant à avancé, avec un mini cours d'anglais que il y a de la grammaire, de la conjugaison du vocabulaire, des phrases de survie et des mots de fluidité pour pouvoir parler anglais très rapidement en 41 jours si vous appliquez les conseils de ces fiches. Donc je vous laisse retrouver le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, je m'amuse un petit peu dans cette vidéo parce que j'essaye un nouvel outil qui me suit, donc c'est juste merveilleux. Bref, peu importe. Euh, la vidéo, les trois youtubeurs dont je voulais vous parler aujourd'hui, les trois chaînes youtube. La première, eh bien c'est sans doute, peut-être que vous connaissez déjà, je ne sais pas. Peu, alors la première vidéo, la première chaîne, c'est les tutos de Wito. Alors les tutos de Wito, pourquoi Parce que il est très généreux dans ses vidéos, il vous... Il répond vraiment à toutes les interrogations que vous pourriez avoir en anglais. Il vous donne des astuces drôles pour progresser. Ces tutos sont vraiment très sympas à regarder. Ça va très vite. Et euh, ça va vous donner vraiment des bonnes astuces pour progresser. La deuxième chaîne euh, YouTube dont je voulais vous parler, c'est la chaîne d'Adrien Jourdan qui s'appelle I Speak. Spoken, Donc ça, ça doit vous rappeler des bons souvenirs avec les verbes irréguliers, bien sûr. Et c'est pareil, euh, Adrien vous donne d'excellents conseils pour euh, progresser en anglais. Il vous donne des cours gratuits sans cesse sur sa chaîne. Il met des vidéos sans arrêt. Je vous invite vraiment à les regarder, à appliquer ses conseils et à euh, dédramatiser l'apprentissage de l'anglais, à renouer avec l'anglais grâce à ses petites vidéos. La troisième chaîne YouTube dont je voulais vous parler, c'est celle de my Liberty TV Alors cette chaîne est vraiment euh, top, on y découvre de... Il n'y a pas seulement des cours d'anglais, mais il y a également des astuces pour progresser, des astuces pour mieux prononcer, euh, comment installer une routine de langue. Bref, il y a vraiment de tout et les vidéos sont vraiment hyper sympas à regarder. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse plus sur ce modèle. Et si c'est pas le cas, eh bien, dites-le-moi aussi dans les commentaires. Euh, J'espère qu'elle vous a plu et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao Et n'oubliez pas, bon marathon des langues. Mais voilà, trop bien cet outil. Alors comment je fais pour arrêter ici